Bonne année Mathieu, ça fait euh... Au courage, solidarité. Oui. Ouais, ça va bien se passer. Bah ça va bien se passer, oui, ouais, ça ouais. se passe déjà bien. Moi, on a déjà gagné, là. Ah, ça va. je plaisir, moi non Ouais, ça va aller, ouais. Bon, on va comme mm. encore là, toi oh, Tu pas me lâcher non plus, toi. Hein Et toi Toi, ouais, on fait aller. Hein. J'aimerais bien qu'ils me lâche un peu, tu vois. J'aimerais je... reprendre ma petite vie d'avant, peinard, tu vois. Avant qu'on me sacque comme une merde. Voilà. On m'arrête de s'acharner sur ma gueule parce que j'en ai un peu... Et puis euh, tu sais bien pourquoi ils le font, oui. oui. Oui, oui, Bah bien sûr, je sais pourquoi ils le font. Il tenir bon. oui. Oui, les, les, pas pas pas les patrons licenciez, licenciez les patrons Les voyous, c'est pas nous Les voyous, c'est pas nous C'est pas nous, les voyous, c'est pas nous Quand un ouvrier tient tête, et c'est le faire avec talent, comme l'a fait Xavier Mathieu, c'est un danger pour la bonne société. Donc ils veulent le briser. Je refuse d'être montré comme un délinquant dont le seul délit est d'avoir défendu nos emplois, nos droits, et une seule chose que nous possédons tous, nous, notre dignité. aujourd'hui n'est pas seulement celui de Xavier Mathieu, ni même uniquement celui des Contis, mais celui de la survie du droit de lutte syndicale associative politique, du droit à la contestation, celui de la résistance, du refus de la résignation. Résistance Résistance Résistance Résistance, résistance Lorsqu'on nous pourchasse l'un des lots comme on le fait, on sait pourquoi ils le font parce qu'ils espèrent qu'il va finir par craquer, qu'il va finir par tomber à genoux, qu'il va baisser la tête, et il ne le fera pas Et c'est pourquoi nous sommes d'abord ici autour de lui, en affection et en fraternité, il porte un nom Nous nous appelons tous Xavier Mathieu à cet instant Salut les fraternité à Xavier Mathieu Mais gars Là, tu peux filmer. Ah ouais, là. ça c'est des. Ouais. Ça toujours derrière Xavier. Hey. Hein. Nous, on était des bons. Eh. Hey. Ça c'est du top.